Avoue, vous, t'as kiffé la miniature, rien que pour ça, s'il te plaît, tu peux lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et tu peux également t'abonner, Lucas Brasé, chaîne YouTube pour les étudiants. Vidéo sur la procrastination aujourd'hui, et oui, tu l'as vu Comment vaincre la procrastination Comment quand tu es là à te dire « j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de faire mes exos, j'ai pas envie de réviser mes DS, euh, j'aimerais juste prendre du temps pour moi, jouer, me détendre, sortir avec des potes, etc. » Et que tu es là, tu te dis « oh c'est la merde, il y a beaucoup de boulot à faire, comment je vais faire pour m'organiser Comment je vais trouver le courage de passer à l'action ?» Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un plan en 5 étapes pour te donner des conseils sur comment vaincre la procrastination et comment réussir à créer une routine un peu positive et qui va te permettre de travailler, de ne plus être là à perdre ton temps, etc. Juste avant de te donner cette routine, je te donne un petit conseil. Si tu veux, tu peux t'inscrire à l'AntiSèche, c'est le premier lien dans la description. C'est des conseils que je donne tous les jours aux étudiants pour mieux réussir leurs études au quotidien. Donc euh, voilà, premier lien en description, c'est gratuit, tu peux t'inscrire. Et on attaque sans plus attendre avec cette vidéo sur la procrastination. La première étape pour commencer à vaincre la procrastination et à mettre en place une routine de travail efficace, c'est d'avoir un bon environnement de travail. Donc, première étape, essaye de te trouver un environnement de travail qui soit calme. Alors ça peut être chez toi, si tu arrives à avoir une pièce qui est un peu calme, je sais que parfois il y en a qui habitent chez leurs parents, avec des petits frères et des petites sœurs qui peuvent faire pas mal de bruit. Essaye de trouver l'endroit le plus calme de la maison ou de l'appartement. Si jamais c'est trop difficile, essaye de voir s'il n'y a pas des bibliothèques de travail à proximité, ou soit rester dans ton établissement pour travailler. Mais c'est très important de se trouver dans un endroit calme, on va partir dans un premier temps dans un endroit seul parce qu'on peut aussi travailler en groupe certains projets, mais là on va vraiment être dans l'esprit de « je dois travailler seul mon cours », etc. Donc un endroit calme et où tu peux être seul. Donc première étape, c'est trouver cet environnement de travail qui sera optimisé. Deuxième étape, c'est de retirer tout l'informatique de la pièce. Donc c'est à dire que si jamais tu as une console de jeu dans Imaginons que tu travailles dans ta chambre. Si tu as une console de jeu dans ta chambre, tu débranches avant de travailler le câble et tu vas le mettre dans une autre pièce. Si tu as une télé, tu débranches le câble, tu vas le mettre dans une autre pièce. Si tu as ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu le mets dans une autre pièce. Enfin vraiment, il faut que tu aies absolument rien à portée de main qui soit informatique, électronique. Et si tu as besoin de ton ordinateur pour travailler vraiment de manière obligatoire... Euh, tu le mets en mode avion et si tu as besoin d'Internet, bah, ça va être chaud. Mais en tout cas, il faut vraiment limiter au maximum le fait que tu puisses être dérangé. Donc ça veut dire, bah, du coup, tout ce qui peut être notification, ça disparaît. Mode avion pour le téléphone. Euh, T'enlèves tout ce qui est électronique à portée de main. T'enlèves des câbles comme ça. Il faudra aller les chercher dans l'autre pièce. tu auras la flemme d'y aller. Donc vraiment, une fois que tu as ton environnement de travail, c'est de retirer l'informatique de la pièce pour vraiment te retrouver que toi avec tes cours. Troisième étape, euh, lister les tâches que tu as à faire. Tu as sûrement eu du travail dans la journée et tu peux lister les tâches que tu as à faire pour le lendemain dans la semaine. Ça peut déjà être pas mal et la semaine prochaine. Mais déjà, tu peux commencer par celles que tu as à faire le lendemain et dans la semaine. Comme ça, ça peut te permettre soit de prendre un peu d'avance ou de t'organiser. Et là, tu peux ainsi lister les tâches les unes après les autres. Par exemple, deux exos de maths, trois exos de physique, apprendre le cours de physique, apprendre la leçon de maths. Tu vois, tu listes tout ce que tu as à faire et comme ça, déjà, as, tu vois concrètement sur une feuille quel travail tu as à réaliser pour être à jour. Et en le mettant euh, « casse demain euh, »,« casse fin de semaine »,« et casse semaine prochaine et plus tard ». Voilà. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est lister des tâches à faire. La quatrième étape va être d'attribuer une durée à chaque tâche. Il va falloir attribuer cette durée et ça, comment tu fais Tu vas mettre soit 20 minutes, 30 minutes ou une heure si vraiment c'est une grosse tâche, mais jamais plus euh, d'une heure sur une matière. Pourquoi Parce qu'en fait, plus tu vas te donner de temps pour faire quelque chose, plus tu vas le faire tard. Et Si tu ne me crois pas, je vais te donner un exemple. Quand tu as des DM à rendre, toi là qui regarde cette vidéo, est-ce que tu les rends dès que le prof te l'a donné ou est-ce que tu le rends la dernière semaine pour pas dire les dernières minutes avant le, le, la deadline finale Non, non, t'inquiète, je sais, je sais. <rire> je sais que tu mets le dernier moment. J'ai fait pareil aussi pendant longtemps, à rendre comme ça à 19h59 et 57 secondes quand il faut le rendre avant 20h. On fait tous comme ça, on est tous comme ça. Donc maintenant, le but, ça va être d'éviter ça. Et pour éviter ça, déjà, ça passe par dans son travail, quand tu as des choses à faire, tu te mets une durée imposée et si tu n'as pas terminé, c'est là que c'est le plus dur, quand le réveil sonnera, parce qu'on va voir après qu'il faudra mettre un réveil, quand la durée que tu t'es attribuée pour cette chose se termine, tu arrêtes. Que tu aies terminé ou pas terminé, que tu aies fait un exercice sur deux ou pas, tu arrêtes. Et le but comme ça, imaginons, le but c'est d'estimer le temps pile qu'il te faut. Ça, ça va s'apprendre avec le temps à réussir à bien estimer s'il te faut 20, 30 minutes ou une heure, ou trois quarts d'heure. Mais le but, ça va être d'essayer de te prendre à chaque fois un peu moins que ce que tu as besoin pour être proactif, tu vois le côté, s'il y a un truc que tu dois faire en 30 minutes, tu te donnes 25, bah tu vas être à fond, à fond, à fond pour le boucler en 25 avant que ça sonne parce que tu sais qu'après tu n'as plus le droit d'y toucher. Donc les premières semaines, tu vas te donner sûrement des plages trop, tu vas viser trop grand et tu vas dire, oh c'est bizarre, j'ai mis 30 minutes pour 30 minutes, je suis bon, alors que si tu t'étais mis 15 minutes, tu aurais bossé deux fois plus vite et tu aurais réussi à le faire en 15 minutes. L'avantage de s'attribuer une durée à chaque tâche, ça va être que derrière, tu vas pouvoir savoir exactement combien de temps tu vas avoir à travailler ce soir, et après, tu vas pouvoir savoir euh, combien de temps tu estimes pour chaque tâche. Et donc, après, sur la longueur, apprendre un peu à reconnaître la durée des tâches. Et te dire, OK, j'ai ça, ça, ça. J'estime deux heures de travail en étant à fond. Donc, je peux me faire une heure là, une pause là, une heure là. Et hop, j'ai terminé. Plutôt que de dire, Bon, j'ai ça, ça, ça à faire. Et tu fais ça en même temps qu'être sur ton téléphone, euh, répondre sur Insta, euh, regarder une série. Enfin, tu vois, être multitâche et être euh, multi-pas-efficace. Tu vois, c'est vraiment, tu, tu te disperses à fond. Et le dernier point, la dernière étape qui est très importante, c'est de mettre un réveil avec obligation d'arrêter quand le réveil sonne. Je sais que ça fait mal, mais il faut t'y tenir. Alors, si tu as, euh, si as une horloge, tu peux mettre une horloge devant toi, un mini réveil ou un réveil qui sonne. Si vraiment tu n'as pas tout ça, tu peux prendre ton téléphone et le mettre en mode avion, comme ça tu ne seras pas distrait, et le mettre assez loin dans la pièce, c'est-à-dire que tu mets les 20 minutes, imaginons, tu le mets à 4 ou 5 mètres, enfin le plus loin possible de toi, et tu travailles. Et dès qu'il sonne, tu vas le chercher, tu l'éteins, et là, c'est terminé. Tu ne travailles plus sur cette matière, tu passes à autre chose. C'est « on verra demain ». Demain, tu seras plus réactif, plus productif ou euh, tu te le laisseras plus de temps. Mais c'est pas « tu t'es donné une demi-heure, tu te dis, oh, c'est bon, je vais, je vais faire encore 10 minutes sans mettre de réveil ». Parce que ça, c'est le meilleur moyen que en fait, tu mettes 10, qui donne 20, qui donne 30. Et au final, tu as passé une heure sur une tâche que tu aurais pu boucler en 30 minutes en étant un peu plus efficace. Ou même peut-être moins si tu t'étais donné peut-être 20 minutes au lieu de 30 minutes. Tu vois, c'est vraiment une logique qu'il faut que tu apprennes à développer. D'ailleurs, c'est ce genre de logique et de méthodologie que je te donne dans mes formations euh, sur mon site internet euh, Lucas Brasier. Donc le lien est dans la description. Si tu veux t'inscrire à lanti je t'aurai également des informations sur toutes les formations que je sortirai. Mais tu peux l'explorer si tu veux par curiosité. Il y en a sur la prise de notes, sur l'apprentissage, etc. Et euh, le dernier point, c'est de faire une minu 5 minutes de pause entre chaque tâche. Donc, euh, quand tu te donnes une tâche de 20 ou 30 minutes, après, prends une pause de 5 minutes, ou même une heure, tu prends 5 minutes, histoire de penser à autre chose. tu veux, tu reprends ton tel vite fait, mais ça peut être bien de rien faire, tu vois. Juste déconnecter le cerveau et te dire « maintenant, je pense à rien, je prends du temps, 5 minutes, et quand le réveil ressonne, je repars. » Donc voilà, on récapitule vite fait. Comment vaincre la procrastination Étape 1, avoir un environnement de travail adéquat. C'est un endroit calme où tu peux te retrouver seul, sans trop de bruit. Étape 2, retirer l'informatique de la pièce, mettre le téléphone en mode avion, euh, retirer tout ce qui est les PC portables, euh, si tu as des objets informatiques, genre des consoles de jeu, etc., tu retires l'alimentation, tu la mets dans une autre pièce pour être vraiment sûr que tu ne seras pas tenté. Étape numéro 3, lister les tâches que tu as à faire, donc les tâches que tu vas faire pour demain, que tu vas faire pour la fin de semaine et que tu vas faire pour lundi. Étape 4, attribuer une durée à chacune de ces tâches, que ce soit 20 minutes, 30 minutes ou une heure. Pas plus d'une heure pour une tâche et euh, quand... Tu as attribué une durée à une tâche, tu la modifies pas et tu essayes de t'y tenir. Tu feras mieux la prochaine fois en réajustant. Étape numéro 5, tu mets un réveil de la durée de la tâche que tu t'es dit. Et quand le réveil sonne, tu es obligé d'arrêter. Tu ne continues pas, tu ne termines pas, tu t'arrêtes net et tu reprendras plus tard. Et tu mets soit un réveil que tu as devant toi, comme ça tu vois la durée au fur et à mesure. Soit tu mets ton téléphone et tu le mets loin pour être sûr de pas être tenté en mode avion. Soit tu le gardes vraiment sous les yeux, mais... Plus il est proche de toi, plus il y a de chances que tu sois distrait, que tu t'y tiennes pas. Donc comme on est là pour être productif et travailler fort pour avoir un maximum de temps libre, je compte sur toi pour être sérieux ou sérieuse là-dessus. 5 minutes de pause, n'oublie pas entre chaque tâche. En attendant, si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à laisser ton meilleur like et à aussi t'abonner à la chaîne et à montrer cette vidéo à d'autres camarades. Partage-le sur tes groupes de classe si ça peut les aider à vaincre la procrastination. En plus, la miniature, elle est pixel perfect. En attendant, tu peux toujours t'inscrire aussi également à l'antisèche. Premier lien dans la description. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao